Petit Maurice. Alors, c'est hein ma brave petite lunette. Bon, elle a été légèrement modifiée parce que j'ai j'ai réimprimé ce tube, ce qui s'était fondu. Voilà. Bon ben. Alors du coup, j'en ai profité pour le faire en noir. Je pense que je ferai les trois autres également en noir. Un de ces quatre. Regardez-moi ça. Vous avez deviné On va aller se faire une petite euh, une petite plongée euh, lunaire. Hop, un momo. Regardez-moi ça, ici Babou. J'ai préparé le matos, donc. Euh ma feuille noire, mon petit scratch, ma petite gomme mi-pain. D'ailleurs elle est un peu sale. Donc si je ne vais pas la, la changer bientôt. Bah, plus on l'utilise, plus c'est plus ça se salit en fait. Bon il y a moyen de la nettoyer, mais bon. Alors bien sûr, du blanc. Pour le lunaire, bah, pour le lunaire, hop, on va avoir des nuances de gris. On va avoir aussi un petit bleu, une estompe, hop, un petit feutre noir pour certaines ombres euh, un peu plus renforcées. Et puis, hop, voilà, je vais attraper mon petit jelly roll blanc pour tous les points lumineux, très, très, très, très, très lumineux. Et puis pour euh, faire quelque chose d'assez euh, doux, et eh bien le pinceau. Voilà le matos pour ce soir. Allez les amis, c'est parti, on va se faire la merde des crises. Comment ça prend forme voilà ça commence à devenir intéressant moi encore un petit peu de travail dessus mais bon ça se prend ça se prend comme ça hein. on, peut, on peut peaufiner okay. C'est terminé, euh, donc euh, le dessin de ce soir. Ouais. Alors on va se rentrer. Salut la lune. On se revoit. On va se revoir bientôt. Vous êtes encore là J'allais vous, vous oublier, mais on rentre.